Lorsque l'on parle d'économie, c'est souvent très théorique, très abstrait, avec des explications basées sur des courbes et des logiques qui sont pas toujours très intuitives. Et face à cela, le socialisme a une rhétorique qui est très vendeuse. Il y a les ennemis, la classe qui possède, les patrons, face aux pauvres et face à ceux qui n'ont pas le pouvoir. Et la solution est toujours plus de contrôle, plus d'état. Or aujourd'hui, le Venezuela est au bord de la famine et de la guerre civile. Et tous les anciens défenseurs du régime sont absolument muets sur ce qu'il s'y passe. Tous les concepts théoriques dont on parle en économie ne sont plus de simples théories pour les Vénézuéliens. Ils en sont rendus à devoir tuer leurs propres animaux de compagnie pour pouvoir se nourrir. Mais comment est-ce que ça a pu se produire Premièrement, il a fallu sortir la planche à billets pour financer tous les cadeaux électoraux, tous les programmes sociaux et tous les fameux services gratuits qui avaient été promis par les élus. Et sans surprise, le prix des importations a explosé, puisque aucune entreprise n'accepte d'être payée avec des billets de Monopoly. L'argent n'est pas la richesse, c'est un outil d'échange. Imprimer plus de billets ne crée pas plus de richesse, il ne fait que la diluer. Ensuite, le Venezuela, un des pays les plus riches en pétrole au monde, n'arrive même plus à s'auto-alimenter en énergie. Certains accusent la spéculation, mais celle-ci n'explique que la chute des exportations. Ça n'a rien à voir avec l'incapacité du pays à utiliser le pétrole qui est présent dans son propre sol. C'est tout simplement dû à la réalité des économies planifiées. Le gouvernement n'est pas bon à gérer l'économie. Sans concurrence, une entreprise n'a aucune incitation à être plus efficace. Et enfin, le gouvernement a imposé toute une série de prix pour lutter contre les profits des entreprises étrangères. Nourriture, médicaments, papier toilette, tout y est passé. Bonne idée, non Sauf que les entreprises ne sont pas des associations caritatives. Si elles ne peuvent pas de réaliser de profit sur une vente, elles vont tout simplement cesser leur activité. Limiter les prix ne permet en aucun cas d'augmenter la production d'un produit. Ça ne fait que créer des pénuries. Mais ce n'est pas pour autant la fin du socialisme. Chaque révolution a eu ses défenseurs inconditionnels. Pensez Venezuela, mais pensez aussi la Chine Maoïste, l'URSS ou Cuba. Tour à tour, ces pays nous ont été vendus comme des modèles à suivre, avant qu'on ne se rende compte des horreurs qu'ils s'y produisaient. Les apologistes maintenant viennent nous expliquer qu'en réalité, ce n'était pas du vrai socialisme. Quand est-ce que l'on va accepter que toutes les expérimentations socialistes systématiquement finissent par se transformer en dictature sanglante.